Euh, donc euh, je vais me présenter vite fait, je suis Renaud Gezenek, euh, je suis un développeur C QT, alors si euh, ça marche, c'est bien, nickel, pas de problème technique, on est bien. Euh, voilà donc euh, je vais vous parler de mon VP vite fait, euh, mais avant de ça je vais vous parler de, du processus qui m'a amené à l'utiliser. Donc, mon expérience avec Python est assez euh, moyenne, on va dire. Voilà, je suis plutôt un expert que C++ que, que Python. Donc, ne euh, m'en veuillez pas si le code que, que vous allez voir est un petit peu moche. Si vous êtes expert Python, euh, ça va vous faire peut-être un peu mal aux yeux. Euh, et donc, je suis aussi le développeur d'un logiciel qui s'appelle Rollistime. Alors, Rallysteam, qu'est-ce que c'est C'est euh, un logiciel de table virtuelle pour faire du jeu de rôle. Alors, je suis désolé, la résolution est un peu petite. Et du coup, mon screenshot mange un peu mes titres. Mais, euh, mais voilà, et donc, c'est une application... Euh, un maître de jeu, donc, euh, lance un euh, en serveur, les autres joueurs se connectent dessus, on peut lancer les dés, partager des images, faire des plans, euh, mettre de la musique d'ambiance, etc., etc. Voilà. Donc, je développe ce logiciel depuis euh, environ de, depuis 2009, jusqu'à maintenant, et dans le projet, euh, et dans le projet bah, je, je gère un petit peu, je un petit peu tout, donc le site web, le développement du truc, le community management, euh, etc., etc. Et donc, en 2015, euh, sur YouTube est sorti pas mal de, de vidéos de, de vidéos de, de, de, de jeux de rôle en ligne, utilisant des logiciels concurrents qui ont eu un certain succès parce que c'était des, des youtubeurs euh, célèbres on va dire et donc euh, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas faire la même chose pour présenter mon logiciel et pour euh, montrer qu'il existe et qu'on peut l'utiliser et qu'il fonctionne euh, bien. Voilà. Donc j'ai eu cette idée là, donc j'ai euh, réfléchi un peu aux, aux besoins. Donc, le premier besoin évidemment c'est de montrer l'utilisation de Rollistime comment il fonctionne et, euh, et qu'il fonctionne. Parce qu'il y avait quand même pas mal de, y a pas mal de rumeurs qui tournaient autour euh, dû au fait que bah, comme je suis tout seul, euh, gérer la communication c'est un peu difficile. Voilà. Après en tant que maître de jeu, donc euh, à l'époque j'étais le maître de jeu et j'avais envie de garder un historique des parties que je faisais. Voilà, donc c'est aussi euh, intéressant d'avoir une trace dans le, dans le temps de, de, ces, de son jeu de rôle. Quoi. Euh, ensuite, bah, très vite, s'est fait euh, sentir le besoin de rendre attractif le visionnage. Euh, et donc, j'ai travaillé un peu dans, dans ce domaine-là. Et, euh, et en dernier, du coup, euh, bah, un des impératifs extrêmes, c'était de limiter le, le travail sur ces vidéos-là. Parce que, étant donné que je gère déjà pas mal de choses que j'ai Rollistim, je n'allais pas en plus m'ajouter euh, beaucoup d'heures de, de taf par semaine euh, sur, euh, sur le traitement de vidéos. Donc, il me fallait une solution, on va dire, euh, facile. Donc au fil du temps, j'ai commencé en 2015, Donc, j'ai euh, eu différentes méthodes d'enregistrement en utilisant des logiciels variés. Donc la première euh, version c'était Simple Screen Recorder euh, et TeamSpeak. Et donc euh, en sortie de, de ce système d'enregistrement, j'avais deux fichiers, euh, un fichier vidéo et un fichier son, voilà, et qui n'étaient pas synchronisés. Donc c'est moi qui démarrais euh, les deux enregistrements à la main, donc forcément, euh, voilà. Le, et c'était pas trop grave qu'il ne pas synchronisé puisqu'il y avait quelques secondes de décalage, et de toute façon, il n'y avait rien à l'écran qui demandait une synchronisation. Il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de gens qui, qui, bougeaient, qui ouvraient la bouche, donc il n'y avait pas de souci Ensuite, pour rendre le truc un peu plus attractif, donc là, vous avez un exemple, pardon, vous avez un exemple de ce que ça donne. C'est la première vidéo que j'ai enregistrée à l'époque. Là, vous voyez que ça ne bouge pas beaucoup, et euh, ce n'est pas très très sexy, quoi, pour être honnête. Euh... Ouais, donc ensuite, j'ai développé une petite application qui permet d'allumer euh, des avatars quand les gens parlent. Donc on sait qui parle et euh, ça permet de rendre un peu le truc un peu plus euh, convivial. J'ai créé un plugin dans, euh, dans Teamspeak euh, pour gérer ça, communication en début, c'est tout ça, voilà, donc nickel, tout, tout va bien. Et le problème, c'est qu'en sortie, j'avais toujours deux fichiers non synchronisés, mais qui, du coup, avaient besoin de l'être. Et donc là, ça a été un vrai cauchemar parce que, euh, parce que de synchroniser ces deux fichiers qui font 2h30 chacun, ça devient vite compliqué, quoi. Euh, soit ça se fait par euh, tentative, on regarde, on vérifie. Non, il manque encore des décalages, hop, on reprend, etc. Donc c'est très très long. Ensuite, bah, il est venu, euh, j'ai revu un peu ma copie et j'ai amélioré le système de plugin pour permettre de démarrer euh, l'enregistrement de la vidéo en même temps que l'enregistrement du son. Donc là, j'avais deux fichiers, mais cette fois-ci synchronisés. Donc là, euh, tout va bien. Et euh, voilà, je suis resté dans ce mode-là pendant pas mal de temps. Et euh, à la fin, enfin, une fois que j'ai fait ça, j'ai euh, écrit un article sur linuxfr.org, où je parlais de tous les développements que j'avais faits pour, pour rendre ça un peu plus, euh, un peu plus intéressant. Et, euh, et donc, en sortie, dans, enfin, dans, les dans les commentaires après cet article, il y a eu euh, pas mal de retours et de, et de machin, et on m'a parlé euh, d'OBS, si ça veut bien marcher. Allez, voilà. Donc ça c'est pour vous donner un exemple de la, du, du rendu moderne maintenant, quoi. avec les avatars qui s'allument quand on en parle. Et voilà. Et donc, et donc je suis passé à OBS, toujours en gardant le système pour, pour illuminer les, les, les, les avatars et, euh, et tout ça. Et là maintenant en sortie j'ai un seul fichier avec euh, le son déjà intégré. Donc je me suis déjà épargné une, une, une tâche. Donc en gros bon ce slide il est un peu costaud, mais à retenir c'est juste que bah, au fil du en 3 ans d'enregistrement euh, j'ai changé de méthode. Et donc chaque méthode a eu des contraintes et des problématiques différentes. Et, euh, et voilà, c'est juste pour vous, vous illustrer un peu ça. Donc ça a posé mal de problèmes. Euh, donc le, la première des choses que j'avais à faire regard des tâches, c'était euh, bah, lier le son et la, et la vidéo. Ensuite.. Euh, c'était ajouter les génériques, parce que comme j'ai commencé à enregistrer très rapidement, on s'est dit, euh, on, dit on, on, on enregistre ça, on se laisse du temps pour faire des génériques un peu, un peu jolis, un peu sexy, et, euh, et quand ils seront prêts, on, on, on fera le montage, etc., et on les mettra en ligne. Voilà, donc du coup, euh, euh, on, a, on a dû ajouter les génériques après coup. La gestion du volume, c'est un calvaire assez... Euh, assez conséquent d'avoir un son assez normalisé, assez propre pour pas casser les oreilles des gens, pour pas que ce soit trop faible, etc. etc. Euh, en fonction des, euh, des micros de chacun et tout ça. Tout ça. Donc c'est euh, aussi quelque chose comme ça. Donc le jeu de rôle, c'est euh, un jeu où il y a pas mal de réflexion, et donc il y a souvent des, des moments où les gens se taisent et pour réfléchir se disputent parfois, etc. Et donc y a, ça provoque des silences qui sont parfois gênants. Et donc j'ai eu des retours du, de, de spectateurs qui m'ont dit. Euh, quand tu as des silences trop longs, on a l'impression que le, le média euh, marche pas ou que le player a, a bugué ou un truc comme ça, alors qu'en fait c'est juste qu'il y a un silence de, de 30 secondes. Quoi. Voilà. Et donc du coup euh, j'ai essayé, euh, ça a été aussi un objectif de, de couper ça. Donc la première des solutions que j'ai essayé, bah, c'est utiliser euh, des logiciels de montage de, de vidéos, donc euh, PTV, OpenShot et euh, KDEN Live. Euh, alors j'ai essayé ça en 2015, hein, c'était une catastrophe. Donc, je pas essayé maintenant les BTV et OpenShot, mais euh, voilà, euh, je, je suis resté sur KDE Live qui s'en sort à peu près. Mais ça reste quand même euh, absolument euh, horrible à utiliser pour, euh, pour faire tout le travail. C'est très très long, quoi. ça demande une édition euh, vraiment, euh, vraiment euh, détaillée. Quoi. Donc, la solution qui est venue après, à partir du moment où j'avais le son et la vidéo euh, synchronisés, c'était d'utiliser FFmpeg. Voilà, je euh, pense que tout le monde connaît, mais c'est. Euh, la boîte à outils ultime pour, hein, pour faire du traitement euh, vidéo et audio. Voilà, donc euh, derrière ça, bah, j'ai fait un petit script bash euh, qui, euh, qui faisait tout ce dont j'avais besoin au niveau de la vidéo et après qui exportait euh, le son et avec Audacity, je, je faisais ma modification de son pour, pour la sortie en podcast. Donc ça a réglé pas mal de soucis, mais j'avais encore euh, la réduction des silences qui n'était pas euh, possible dans les vidéos. Donc Du coup, j'ai cherché une solution, et euh, alors, il y a un autre problème, c'est que aussi, ça, a, pour Audacity, euh, ça a cassé un peu l'automatisation, donc il me fallait quelque chose d'un peu mieux. Et donc, pour répondre à tout ça, bah, il y a eu MoviePy, dont on m'a parlé dans les commentaires de l'article de Linux FR. Donc MoviePy, qu'est-ce que c'est bah, C'est typiquement un module Python, hein, et je viens de vous apprendre. Euh, ça a été développé par un gars qui se fait appeler euh, Zulko, qui est euh, écossais, je crois. Voilà son GitHub. Euh, ta -ta -ta -tac. Ensuite, bah pour l'installer, bon la commande pip install classique quoi, rien de méchant. La documentation qui, euh, qui est de qualité euh, fluctuante, on va dire, pour être poli. Et, euh, et ensuite, euh, bon en fait, euh, c'est pas mystérieux, hein, mais Movipi c'est juste un rappeur au dessus de FFmpeg. Donc il facilite grandement l'usage de FFMpeg. Et bah, il est plus puissant hein, parce qu'il a, a aussi potentiellement d'autres dépendances euh, derrière mais euh, voilà c'est globalement c'est du FFmpeg euh, plus simple. Quoi. Donc le, le concept qu'il y a derrière Movipi qu'il faut comprendre quand on commence à travailler avec c'est euh, le système de clips. donc un clip c'est un élément d'une vidéo euh, voilà donc vous pouvez avoir un, un clip de, de type vidéo ou de type audio et chacun de ces, de ces deux euh, Types de clics ont des sous-types qui sont vidéo, file, texte, image, etc. Donc par exemple, si vous voulez euh, faire une vidéo muette avec des sous-titres, vous allez pouvoir utiliser euh, un clip vidéo et un clip texte et euh, vous les mixer ensemble et ça fait une vidéo avec du, du texte qui apparaît dessus. Quoi. Voilà, tout simplement. Donc ces clips-là, on peut les éditer, les créer, les couper, les, ra les ralentir, les assombrir, on peut y mettre des effets, euh, les mixer. Donc, voilà. Et euh, bah, on peut aussi euh, les sous-diviser, les euh, changer de taille et appliquer des effets vraiment euh, sympas. Vous pouvez même coder les vôtres, si vous en avez envie. C'est un usage très, très avancé hein, de MoVipi, mais, euh, mais voilà, moi, j'ai pas eu à aller jusque-là. mais euh... ah, Donc là, je vais vous montrer un petit peu euh, le code que j'ai euh, utilisé moi dans mon, dans mon process. Euh, donc d'abord, il me faut concaténer des vidéos. Donc vous voyez... Euh, que en gros, les, les, les, euh, de la ligne 4 à la ligne 6, c'est euh, bah, j'ouvre mes, euh, mes fichiers vidéo, tout simplement. Et ensuite, à la ligne 8, je fais la concaténation dans, dans l'ordre que je veux. Et du coup, derrière, j'écris, je, euh, je fais l'export euh, final final. Donc c'est assez, euh, assez trivial comme code, hein, euh, mm -hmm. je pense. Voilà. Oups. voilà Du coup, ensuite, ce que j'ai voulu faire, bah, c'est sampler ma vidéo. Donc la couper en petits bouts. Et donc ce que je fais, c'est que euh, donc je crée une... Euh, alors j'ouvre ma vidéo, je crée mon clip. Euh, ligne 7, je crée une lambda qui me permet de, de, de couper le clip audio de, mon, de ma vidéo. Et donc je la coupe en, en petit, un petit bout d'une seconde. Ensuite, je calcule le volume de, ces chaque, de chaque petit morceau et je mets tout ça dans un tableau qui s'appelle volume. Voilà. Ensuite... Du coup, bah, il faut filtrer ces samples. Euh, et donc, euh, voilà, ça c'est le code qui est un petit peu, euh, un petit peu, euh, factorable, on va, enfin, améliorable on va dire. Euh, mais qui du coup, euh, ce qui fait ce code-là, c'est euh, bah, il, il, il parcourt la liste des, euh, des. Il faut que je trouve mon curseur quelque part par là. Ah. Je ne sais pas où est mon curseur de souris, c'est embêtant. Bon, on va se débrouiller autrement. Euh, dans tous les cas, euh, on parcourt la liste des, euh, des volumes et euh, on crée en fait, enfin euh, je cherche à déterminer tous les, toutes les zones où il y a euh, du, du volume en fait, où il y a du son. Et ce qui me permet d'isoler bah, chaque partie. Et à la fin euh, du coup, bah, j'ai dans Final Time tous les duos, toutes les paires de début fin de chaque créneau, euh, euh, de chaque créneau euh, où il y a du son quoi. Alors, voilà. Ensuite, bah, euh, tout simplement, euh, bah, il faut concaténer tous ces clips euh, que j'ai isolés. Donc je fais une boucle sur le Final Times. et euh, Ce qui m'a envie de concaténer tous mes clips et à la fin bah, j'écris mon, mon fichier. Et, voilà. et donc là j'ai une vidéo qui n'a euh, plus de silence. Voilà. Des silences qui font une seconde entière. Hein. Donc euh, voilà, c'est pas parfait parfait, mais c'est euh, quand même un gain sympa. Donc là, je vais vous montrer des exemples un petit peu plus avancés de l'usage de, de MoviePi. Moi, j'en ai pas eu besoin, mais euh, voilà, vous sachez que ça, ça existe et qu'on peut faire ce genre de choses. Donc, euh, euh, MoviePie fournit un éditeur qui permet. Euh, C'est un, un ensemble d'outils qui permet de, de faciliter son travail et donc ça vous permet de prévisualiser euh, vos, vos commandes. Donc euh, voilà, donc, si par exemple là, si on fait un preview de ce qu'on a fait, on voit la vidéo LAC qui est inversée, enfin qui est de haut en bas. Et euh, voilà, donc ça marche, euh, donc preview et show euh, euh, ont bah, une euh, dépendance vers PGame et Hypython Display bah une dépendance Enfin il faut l'utiliser depuis un, un shell euh, ipython. Voilà, donc ça, ça fonctionne bien sur des petites vidéos, mais n'espérez pas faire des previews sur des vidéos 2h30 de comme moi, ça marche pas. Voilà. Et, ça prend beaucoup trop de temps à, à générer, donc euh, forcément. Euh, C'est pas très pratique. Donc ensuite, on peut dessiner avec euh, Gizet, qui est une librairie faite par le même auteur que... Euh, enfin, un module fait par le même auteur que euh, que MoviePi. Et ça permet de faire des petits gifs animés et des choses comme ça. Donc voilà. Euh, et le code est assez simple. Hein. On, bon, il y a la résolution euh, et la durée qu'on veut. En, en bas, à la ligne 14, on crée le clip et on fournit euh, le nom de la fonction qui va être appelée pour créer la, chaque, chaque image. Ensuite, on, on appelle euh, la fonction Write euh, GIF et automatiquement il va appeler... Donc euh, là on a un GIF qui dure 2 secondes, donc il va appeler 30 fois euh, Make Frame pour euh, générer chaque frame. Quoi. Et donc on la dessine euh, en fonction du paramètre T qui est le temps. Voilà. Donc c'est plutôt euh, plutôt sympa. quoi. Euh, ensuite, bah, euh, séquence d'images. Donc euh, si vous... Euh, dans le domaine des effets spéciaux et du cinéma, on travaille beaucoup avec des séquences d'images où euh, bah, voilà, chaque image d'un plan est, est un fichier. Et euh, bah, du coup, euh, MoviePi permet de, de concatener ça euh, facilement. Euh, voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Euh, ensuite, ça peut faire de la conversion de, de codec et de format. Euh, donc Pareil, bah, là vous appelez l'API File et automatiquement on détecte l'extension. donc Une extension correspond à un format par défaut. Mais certaines extensions peuvent supporter plusieurs codecs, et donc vous avez la possibilité de mettre un paramètre pour définir quel codec vous voulez vraiment euh, dans ces idos-là. Voilà. Euh, Ensuite, on peut faire des, des animations euh, 3D ou vectorielles, etc. Donc là, il y a une grosse partie euh, qui est du code euh, Piode, qui est un système de simulation euh, physique. Voilà. Et donc, euh, si on va tout en bas... Le code est un peu, un peu gros, mais on retrouve la même structure avec euh, la, la création du clip, le makeframe, euh, la vidéo. est là, pour le coup, il spécifie euh, donc un fichier avis avec un codec euh, PNG, parce qu'il n'y a pas de perte. Et, euh, et du coup, makeframe appelle toutes les, euh, toutes les dépendances, euh, qui vont, enfin, toutes les autres fonctions qu'il y a au-dessus pour, euh, pour générer euh, ces, ces cubes et, euh, et cette planche de bois. Quoi. Voilà. Donc on peut faire vraiment des trucs sympas. Quoi. Euh, ensuite, alors ça, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment énorme. C'est le placement de clips, euh, euh, voilà. Donc vous avez d'un côté un simple dessin euh, avec des formes géométriques, et euh, du coup on va spécifier, euh, on va spécifier bah, chaque dans chaque forme géométrique quelle vidéo on veut, et ça donne quelque chose comme ça. Donc euh, désolé si ça bug un peu, euh, mais c'est juste le lecteur de, de la présentation qui décolle un peu. Voilà. Alors du coup, euh, bah, là vous voyez, c'est le code que, de l'exemple que je viens de vous montrer. Donc tout simplement, on charge l'image de fond avec le motif, on calcule le nombre de régions qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on a un tableau avec euh, la liste des vidéos. Euh, et après, on fait la composition de tout ça et on enregistre derrière. Quoi. Donc c'est vraiment, euh, vraiment très simple. Et ça, pour le coup, je pense qu'avec un logiciel de montage, euh, euh, ça demande quand même un, un très très bon niveau. Quoi. Euh, bah en fait, c'est lui qui les calcule automatiquement et qui les, euh, qui les, euh, qui les identifie, je pense, dans, dans le sens horaire. Il doit faire un truc euh, assez basique et, et après, il, faut, euh, après il, il fait un matching euh, comme on veut mais on peut, on peut je pense, l'affecter euh, affecter ici. On peut mettre de l'intelligence à ce niveau-là euh, pour arriver à, à faire un peu ce qu'on veut. Quoi. Et ensuite, on peut faire un générique Star Wars, et ça, c'est quand même la classe. Voilà. Bon, le texte est en blanc, mais on peut le faire en jaune, évidemment. Et, euh, voilà, je vous mets la petite démo. Euh. Ah, bon, ça, ça, ça demande, c'est un code qui est quand même assez conséquent, puisque euh, pour faire 8 secondes de vidéo, ça s'exécute pendant 30 secondes. Voilà, donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt sportif comme truc, mais... Euh, est assez massif et c'est euh, voilà, assez euh, conséquent. Alors, hop. Mais alors hein, en plus, c'est un exemple qu'il a fait en tutoriel, donc euh, c'est un peu... Il euh, y, y a pas mal de, de commentaires et de choses comme ça, mais voilà. Donc en gros, on a ici euh, la fonction de, de composition des différents euh, clips. Donc le clip de texte et le clip de, de l'image qui a été assombri. On retrouve euh, ici la fonction pour euh, écrire. Et voilà. Et derrière, si on remonte, on voit, voit qu'il a créé un image clip avec la photo des étoiles. Et derrière, il a son grâce à ça. Et puis voilà. On, si on remonte, on verra la, la gestion du texte. Voilà. Oui, oui, oui c'est bientôt fini, Ne vous inquiétez pas. Euh, voilà. Du coup, euh, pour conclure, donc MoviePi dans mon process, qu'est-ce que ça me permet de faire? Donc en gros, pour sortir une vidéo, j'ai besoin de taper trois commandes. La première, donc là, c'est un exemple pour euh, l'épisode 22 de la campagne Warhammer. Donc j'appelle le premier la première commande que je tape, c'est Promo22W, qui me permet de faire la promotion de la, de la diffusion en live et ça permet de préparer l'enregistrement. Donc ça va créer le dossier au bon endroit euh, sur mon PC, ça va, ça va modifier le titre de ma chaîne Twitch pour avoir le bon titre euh, avec le bon numéro d'épisode. Ça envoie des messages sur Mastodon et sur Twitter, euh, etc., etc. Ensuite, après une fois, une fois que j'ai fait la promo, je peux lancer l'enregistrement. Donc, Je lance mon logiciel OBS, je fais ma partie, je joue, etc. À la fin, euh, OBS a enregistré la vidéo au bon endroit, dans le bon dossier. Une fois que c'est fait, j'appelle MakeEpisode22W qui va chercher au même endroit la vidéo qui a été enregistrée par OBS et qui va appliquer tous les traitements. Donc supprimer les silences, euh, essayer de... Euh, de normaliser le son etc faire l'export du son pour le podcast et tout et tout quoi euh, et une fois que ça c'est fait donc j'ai dans le dossier euh, tous les fichiers générés et derrière j'appelle euh, euh, upload euh, youtube qui va euh, avec les mêmes paramètres grosso modo et du coup il va prendre le fichier va le soumettre sur youtube il va le, le mettre dans mon wordpress pour euh, mon podcast il va automatiquement notifier les gens sur euh, twitter et sur mastodon et la petite touche aussi, c'est qu'il va également poster des messages sur des forums automatiquement. Voilà. Du coup, euh, <rire> j'ai automatisé à peu près tout, et donc MoviePeam m'a permis d'automatiser la deuxième étape qui est quand même, euh, voilà, la, une, qui aurait été une, des, une très très longue où j'aurais dû sacrifier la qualité, on va dire, des vidéos. Et, parce que en, en fait, en clair, sur une, supprimer les silences d'une vidéo, ça fait gagner de un quart d'heure à une demi-heure sur une vidéo de 2h30, hein, pour une partie de jeu de rôle. Quoi. Voilà. Et euh, je me suis grandement inspiré d'un exemple qui a été fait par l'auteur, où lui, il a fait un script pour euh, résumer automatiquement un match de foot, en se basant sur le volume sonore des spectateurs, en fait. <rire> voilà. Euh, donc du coup, quand on utilise Alors je dirais que c'est euh, quand vous avez besoin d'automatiser, et quand vous, vous n'êtes pas suffisamment bon en FFmpeg. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec la doc de FFmpeg, Movipi est à mon avis une bonne solution. Euh, voilà, si vous êtes expert de FFmpeg, je pense que vous n'en avez pas besoin en fait. Voilà, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'est euh, un, un compromis plutôt intéressant euh, entre ces deux solutions-là. Voilà, et si vous n'avez euh, si qu'une vidéo à traiter, c'est peut-être pas la peine de sortir Movipi qui est quand même une arme un peu euh, euh, atomique pour tuer une mouche, quoi, si vous avez qu'une seule vidéo. Donc euh, voilà. Et, euh, et puis, vous pouvez trouver des exemples plutôt pas mal donc, sur le, le, le git de github de, de l'auteur. Je suis désolé, le, le la fin de l'URL est mangée, mais euh, voilà. Et donc, du coup, bah, c'est fini pour moi. Donc, bah, je merci de votre attention. Et puis, euh, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Très bien. C'est bon pour répondre à une de mes questions, en fait, euh, comme vous expliquiez à Mato que tout à l'heure, je suis en train de préparer ma ceinture de karaté. Et je regarde pour essayer d'avoir des systèmes de caméras euh, synchronisés avec, avec une, remote, une remote et avoir 4 plus, euh, plus vidéos et je voudrais bien les mixer en une seule. Comme ça je peux me voir sous différents angles. Et j'avais regardé qu'il y avait quelque chose d'existant. Et je voulais m'amuser avec des streamers et ce genre de choses. Et au final, ben, quand j'ai vu ta. ta, ta ta présentation, je me suis dit, ça vaut peut-être la peine. Et tu as répondu, tu as répondu tout à l'heure avec les différentes régions. Mmh. Donc, bah, euh, ouais, du coup, coup, euh, je coup. Euh, obligé les questions, mais euh, <coughs> comme ça, on n'en est pas une. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> bon, du coup, voilà, on, oui, euh, le, on parlait du fait qu'on euh, voilà, qu pouvait euh, filmer plusieurs flux et les, les intégrer en, un euh, en, un en une seule fois grâce à une forme géométrique. Alors, Je ne sais pas si c'est faisable d'utiliser MoviePeace pour du truc euh, en live. Euh, non, mais, mais, mais... Ouais. Ça oui, ça, ça sera faisable ouais. très facilement. Ouais. facilement ouais. Ouais. Oui, Sans faisable, ouais. je, je sais pas. Honnêtement, ça j'ai jamais utilisé, mais euh, je sais qu'il y, euh, qu y a pas mal d'utilisation de, de Movipie euh, sur sur des trucs euh, sur des vidéos qui sont faites en live, notamment une plage californienne qui est filmée euh, tous les jours et qui a un système de suivi de surfeurs et, euh, et automatiquement en fait, euh, MoviePee, lui fait le, le, le coupe ses vidéos par jour et met en ligne les euh, les, euh, les contenus des, des, des surfeurs quoi voilà donc euh, donc je sais qu'il y a moyen de câbler, euh, de câbler des choses pour euh, faire du suivi de personnages dans euh, par exemple euh, avec euh, avec des librairies euh, de traitement d'image mais j'avoue que voilà c'est au delà de de, de, de ce que j'ai utilisé donc euh, moi j'en ai pas eu besoin donc voilà je suis pas euh vous avez essayé Blender pour tout ce qui est montage Non, non, parce que euh, du coup, effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, mais euh, ouais, j'ai fait un peu de modélisation 3D à l'époque avec Blender, mais j'ai jamais eu, euh, je ne me suis jamais amusé à faire euh, du montage vidéo. Mais euh, Parce que quand j'en ai eu besoin, euh, je pense que c'était assez encore confidentiel. Il n'y avait pas beaucoup de de, de tutoriels, etc. De, de, voilà, et je pense que maintenant, c'est peut-être plus facile de s'y mettre pour un débutant, mais... Euh, mais voilà, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas testé et que j'aurais pu. Ouais. Alors, toujours pas une question, mais un petit commentaire. Euh, alors, j'utilise aussi Moviepy, euh, mais pour faire de l'export vidéo, puis une interface graphique de simulation. Mm. Et il y a une fonction qui est très, très pratique dedans. C'est que s'il ne trouve pas FFmpeg, il va le chercher tout seul et l'installer sur le système, euh, dans un coin pour lui, euh, sous Windows, ça sauve la vie. D'accord, je ne je, je suis pas une Windowsien mais euh, ouais non mais c'est effectivement c'est. Ouais alors du coup quelqu'un a, a dit que euh, MoviePie sur euh, sur Windows était capable de récupérer F Fmpeg tout seul euh, s'il n'était euh, pas installé sur la, sur la machine. Quoi. Voilà, donc c'est effectivement une bonne, euh, une bonne fonctionnalité. Oui Sur l'assemblage de de différentes séquences, est-ce qu'il y a une possibilité de lui préciser une transition d'appliquer un effet de transition Ah oui, oui, bien sûr, on peut. On peut alors, la question est de savoir est-ce qu'on peut appliquer des effets de transition euh, entre des, des vidéos Oui, on peut euh, clairement, on peut faire plein d'effets on, euh, on peut transformer certains euh, clips en, avec un effet cartoon, etc voilà, mais pour les transitions, oui, je pense que c'est largement faisable euh, en fait, c'est juste qu'il faudra probablement créer, le, créer un, un clip entre les deux qui fait la transition et qu'il faudra calculer et appliquer les effets euh, comme il faut mais ça va être faisable. J'avoue que je ne sais pas le faire, mais euh, je pense que ouais, je pense que c'est facile de, de récupérer la dernière seconde du, du clip précédent et d'y appliquer un effet de fondu ou euh, ça oui, ça, ça c'est déjà intégré, c'est des effets qui existent donc il y a moyen de je pense de, de le faire euh, voir peut-être. Euh dernière question est-ce qu'on peut dire euh, prendre telle minute de tel clip et telle minute de l'autre clip Alors la question est-ce qu'on peut, on peut choisir, euh, on va dire, euh, grâce à un timecode, euh, quelle partie on veut euh, Oui, tout à fait. On peut absolument le faire euh, sans souci. Parce qu'un euh, clip c'est juste un tableau avec deux secondes en fait. Donc du coup on demande, euh, on demande la seconde euh, temps à temps et pff, ça marche. Quoi. Voilà. Merci titrage Société